Chers traders et investisseurs, vendredi 3 janvier, bonjour. Alors la géopolitique a largement calmé l'euphorie d'hier. En effet, l'attentat de cette nuit américain au Proche-Orient et la hausse conséquente immédiate des cours du pétrole ont ramené les cours, en particulier sur le DAX, à leur point de départ d'hier matin. Donc, un partout la balle au centre, Voyons avec grand intérêt si les marchés américains, qui nous le rappelons donnent le « là » au niveau mondial, vont accentuer la baisse du jour ou pas. La vie est, née est loin d'être un long fleuve tranquille, ce dont nous nous félicitons tous les jours en intraday. Et bien évidemment, nous nous réjouissons de ne pas avoir pris de nouvelles positions en « swing trading ». Dans ce contexte, ce matin, ce fut parfait. Nous avons réalisé un strike, comme disent les gens qui jouent au bowling. Nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, accompagnés de deux magnifiques médailles. Espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée. Et à demain.